« Toutes les lettres ont d'abord été des signes et tous les signes ont d'abord été des images, dit Victor Hugo. » L'origine figurative de l'alphabet semble lointaine. Pourtant, c'est un signe représentant une tête de taureau qui est progressivement devenue notre « A ». Loin d'être réduite à un caractère usuel, les lettres restent porteuses d'imaginaire et les artistes n'ont eu de cesse de les magnifier. Ils les ont animées en les ornant et en les peignant. Ils leur ont donné vie en leur prêtant chair humaine et corps animal. Ils ont cherché à leur restituer toute leur puissance figurative. L'usage d'embellir les manuscrits de lettrines coloriées s'ancre en Occident au début du Moyen-Âge. Les moines, qui cherchent à rendre visible la parole divine, rivalisent de talents. L'écriture est alors leur monopole. Les motifs ornementaux des décors mérovingiens s'inspire de la faune et de la flore. A partir du 8e siècle, apparaissent dans les décors carolingiens des scènes historiées associant des êtres humains et des animaux. A partir du 10e siècle, l'alphabet prend progressivement visage et corps humain. Avec la naissance des universités, apparaît une nouvelle écriture gothique qui témoigne d'un goût pour les drôleries. Aux motifs floraux viennent s'ajouter, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, dragons, monstres et chimères. Avec la Renaissance, s'affirme un goût théâtral pour le trompe-l'œil, et les cornus remplacent souvent les diables et les monstres du siècle précédent. Les lettres semblent même à Geoffroy Tori, si naturellement bien proportionnées, qu'elles reproduisent l'architecture mathématique du corps humain. Puis, avec l'imprimerie, naît la typographie et la lettre encadrée selon un principe mis à l'honneur par des graveurs comme Dürer. Les peintres et graveurs français des deux siècles suivants reprendront le principe consistant à mettre la lettre typographique au centre d'un tableau pour stimuler sa force évocatrice. Vient enfin la lettre illustrée. Les abécédaires se multiplient dès la fin du XVIIIe siècle. En plein 19e siècle, les alphabets zoomorphes et anthropomorphes qui visent à instruire en amusant semblent renouer avec l'inspiration du Moyen-Âge. Les alphabets animés ont trouvé une place privilégiée dans les albums destinés aux enfants. Ils gardent pour les adultes un pouvoir onirique que les publicitaires savent utiliser. Les lettres sont en outre chargées d'un fort pouvoir symbolique. Dans la tradition talmudique ou islamique, ne sont-elles pas à l'origine de la création du monde